Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons parler des solutions et particulièrement des solutions aqueuses. Donc, Si vous êtes prêts, nous allons partir à la découverte de cette notion. Si vous n'êtes pas prêts, c'est pareil. Nous allons commencer avec les notions de solvant et de soluté. Pour commencer, qu'est-ce qu'une solution Eh bien pour un chimiste, une solution, c'est un mélange homogène liquide qui contient un ou plusieurs espèces chimiques dissoutes. On est sur des notions qui ont déjà été abordées précédemment. Solution homogène, ça veut évidemment dire qu'on ne peut plus distinguer à l'œil nu les différents composants du mélange. Le liquide qui est majoritaire dans la solution, qui nous sert à dissoudre les espèces chimiques est le solvant. Et lorsqu'on est en présence de l'eau, lorsque l'eau est le solvant, on va aussi parler de solution aqueuse. On a vu ce qu'était un solvant, voyons maintenant ce qu'est un soluté. Et bien, ce qu'on appelle soluté, ce sont les espèces chimiques que l'on va dissoudre et qui sont évidemment minoritaires. A l'origine, ces solutés, ces espèces chimiques qu'on va dissoudre, peuvent être soit sous la forme d'un solide, soit sous la forme d'un liquide, ou encore même sous la forme d'un gaz. Lorsque l'on dissout du permanganate de potassium, qui est un solide violet, dans de l'eau, on a donc le solvant qui est l'eau, et le soluté qui est le permanganate de potassium. Petit à petit, la dissolution se fait et au final, on obtient une belle solution homogène de couleur violette ou rose, ça dépend de la concentration en permanganate de potassium. Je vous ai dit précédemment que les solutés pouvaient exister à l'origine sous différentes formes. C'est le cas dans un soda. Dans un soda, le solvant, c'est l'eau et... On a mis en solution des solutés solides, par exemple du sucre, des solutés liquides de l'acide phosphorique H3PO4 et également des solutés sous forme gazeuse, le dioxyde de carbone, CO2, qui donne la pétillance au soda. Attention, attention, un soluté n'est généralement pas soluble en quantité illimitée, c'est-à-dire qu'il y a une quantité limitée l'on peut dissoudre dans le solvant. En chimie on utilise le terme de solubilité et lorsqu'on dépasse cette solubilité, lorsqu'on dépasse la quantité qu'un solvant peut dissoudre, la solution va être saturée, c'est à dire que le soluté ne va plus se dissoudre. On retrouve ce phénomène dans les marais salants pour produire du sel. L'eau s'évapore la concentration en sel augmente, atteint la limite de saturation, c'est-à-dire la solubilité du sel. Et si l'eau continue à s'évaporer, le sel ne peut être entièrement dissous. Il va se déposer au fond du marais salant ou à sa surface. À cette surface, c'est ce qu'on appelle la fleur de sel. Le paludier n'a plus qu'à alors récupérer le sel. On utilise également la solubilité pour des tests chimiques. Lorsqu'on ajoute par exemple un peu de soude à une solution de cuivre, ce qu'on a à gauche, il se forme un composé, l'hydroxyde de cuivre 2, qui est très très très très peu soluble dans l'eau. Du coup, le solide précipite, il y a la formation du précipité. Le précipité est un solide qui est insoluble dans l'eau. Passons à la concentration en masse. Qu'est-ce que la concentration en masse ou la concentration massique Eh bien la concentration en masse, concentration massique, que l'on appelle gamma ou CM suivant les ouvrages, d'une espèce chimique est le rapport entre la masse de soluté qu'on va introduire dans une solution et le volume de la solution. Si on veut l'écrire mathématiquement, on a gamma égale m sur V sol. Alors que représentent les différents termes de cette équation La masse est exprimée généralement en grammes. Le volume, lui, est exprimé en litres. Et enfin, du coup, la concentration, gamma, est exprimée en grammes par litre. C'est pour ça qu'on appelle ça la concentration en masse, puisque c'est une masse divisée par un volume. Cette formule est évidemment à connaître. Cette relation qui permet de calculer la concentration en masse n'est évidemment valable que si tout le soluté est dissous. Si une partie du soluté n'est pas dissous, je ne peux pas calculer la concentration en masse en ayant la masse de départ de soluté qui a été introduite. Quelques unités un petit peu pour se fixer les idées. Généralement on a le gramme par litre qui est la même chose que le gramme par décimètre cube. 1 gramme par litre c'est 1000 grammes par mètre cube. C'est donc 1 kg par mètre cube. 1 gramme par litre c'est également 10 puissance moins 3 grammes par millilitre. Et 1 gramme par litre c'est 10 puissance moins 3 grammes par centimètre cube puisque le centimètre cube c'est la même chose que les millilitres il est important de bien savoir jongler avec ces différentes unités. Concentration en masse et masse volumique sont deux grandeurs qui ont la même unité mais qui ne se calculent pas de la même manière. Donc il est très important de bien distinguer les deux. J'ai déjà fait une vidéo qui traite de la masse volumique et qui la compare avec la concentration en masse. Vous avez normalement la petite fiche qui apparaît en haut de l'écran et sinon l'adresse est dans la description. Alors en pratique au laboratoire comment on procède Lorsqu'on veut faire une dissolution c'est à dire dissoudre généralement un solide dans un solvant il faut d'abord peser ce solide et pour obtenir la masse. On utilise la relation qu'on a déjà vue, qu'on modifie un petit peu, où on a la masse est égale à la concentration massique multipliée par le volume de la solution. D'un point de vue pratique, on pèse le solide, on l'introduit dans la fiole jaugée, on rajoute un petit peu d'eau, à peu près jusqu'aux deux tiers, on dissout en agitant vigoureusement la fiole jaugée, et puis après, on complète jusqu'au trait de jauge en faisant attention. Au ménisque au niveau dans la fiole jaugée dans le cas d'une dilution il faut bien se mettre en tête quelques expressions par exemple la solution initiale s'appelle la solution mère sa concentration en masse va être gamma m et la solution diluée qu'on va obtenir s'appelle la solution fille de concentration en masse gamma f on a une relation de conservation de la masse du soluté, puisque durant la dilution, la masse de soluté reste constante. Gamma m fois Vm est égal à gamma f fois Vf. Du coup, le volume de solution mère à prélever se calcule simplement avec la relation Vm égale Vf fois gamma f divisé par gamma m. Attention à bien utiliser les unités. On définit également le facteur de dilution, F est égal à gamma M sur gamma F, c'est-à-dire la concentration en masse de la solution mère divisée par la concentration en masse de la solution fille. C'est également égal au volume de solution fille divisé par le volume de solution mère. Le facteur de dilution est toujours un nombre supérieur à 1. Si dans un exercice, vous trouvez un facteur dilution inférieur à 1, vous vous êtes trompé. Vous pouvez retrouver en animation comment on réalise une dilution au laboratoire. Je vous invite à aller voir la vidéo. Bien, alors on peut aussi exploiter les dilutions et les dissolutions pour résoudre des petits problèmes. On peut utiliser les dilutions pour faire une échelle de teinte à partir d'une solution mère qui contient évidemment une espèce chimique colorée et notamment l'espèce chimique colorée que l'on veut déterminer. La concentration de la solution mère doit être connue et on va réaliser plusieurs dilutions pour avoir plusieurs solutions filles de concentrations différentes et de concentrations connues. Ensuite on compare la teinte d'une solution inconnue pour essayer d'estimer la valeur de la concentration de la solution inconnue. Vous avez également une petite animation pour l'échelle de teinte. N'hésitez pas à aller la visionner. On peut également utiliser une courbe d'étalonnage. Généralement, la masse volumique d'une solution varie avec sa concentration en soluté. Du moins, quand la concentration reste raisonnable. On va être alors capable de tracer la courbe masse volumique de la solution en fonction de la concentration en masse du soluté. Concrètement ça donne quoi On prend sa feuille de papier millimétrée, on trace les deux axes, on représente forcément la concentration en masse sur l'axe des abscisses en ordonnée la masse volumique. On trace la courbe d'étalonnage en faisant un certain nombre de mesures, et puis, je vais mesurer la masse volumique d'une solution inconnue. Et grâce à ma courbe d'étalonnage, je vais être capable de déterminer la concentration de la solution inconnue. Voilà, c'est fini, vous pouvez liker la vidéo, partager, commenter, n'oubliez pas de vous abonner. S'il y a de nombreuses questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de physique chimie.